Je suis Fabiola Zefferini, je suis en Master spécialisé Management et Direction de Projet à Centrale Supélec. Moi je suis avocate de formation et j'ai une carrière, une longue carrière en entreprise de la direction juridique. Chercher une formation qui me permette, en plus de cette riche expérience juridique, d'avoir les outils pour gérer des projets complexes rencontrer ce master spécialisé à Centrale Supélec, qui est le qui est numéro 1. J'en suis extrêmement satisfaite parce que c'est un parcours académique qui est, est un savant équilibre entre l'apport de, de techniques et d'outils, de process. Le critère de sélection, c'était l'école ou la structure qui qui donnait cette formation. Ça devait être un, une, une structure, une école de dimension internationale, de renommée internationale, et une réputation d'excellence. 95% des personnes qui aujourd'hui sont dans le Master sont des professionnels, et donc on peut très bien on peut allier les deux. C'est une année très intense, on a la chance aussi d'être entouré, on est entouré par les professeurs qui sont là, qui nous accompagnent. Et aussi à l'intérieur du master, en tout cas entre élèves, entre étudiants, on est très solidaires, on travaille en groupe. On se soutient les uns des autres, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de stimulation intellectuelle et de soutien aussi quand, quand c'est difficile Donc, euh, à la vue des, des contenus euh, des, des modules qu'on est dans moi je sais c'est un enrichissement extraordinaire il euh, n'y a aucune hésitation en fait Alors, ce master là il apporte euh, énormément de savoir faire de savoir être euh, pour euh, la direction et le management de projets complexes Alors c'est vrai que les cours sont obligatoirement faits en présentiel, on est dans un campus, mais justement c'est ça l'apport de Centrale, c'est qu'on est dans un campus où il y a une effervescence de, de, de recherche, de, de, de savoir-faire, de conférences, où on a l'impression de, de réfléchir aux questions de demain. Ce n'est plus être étudiant là, c'est préparer l'avenir, et ça c'est formidable. L'autre avantage, l'autre intérêt d'être dans une, dans une école comme Centrale, c'est tout le réseau des alumni dont on peut bénéficier et aussi les conférences, les forums organisés qui nous mettent en contact avec des entreprises qui sont partenaires. Je le conseille vivement pour le parcours académique que c'est. Je le recommande parce qu'on est dans, une, dans un environnement qui nous accompagne à l'excellence. On n'est vraiment on est pas tout seul. Allez-y, vous allez vivre une expérience extraordinaire, une expérience humaine. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous enrichir professionnellement, humainement.